d'ici euh, jeudi 26 décembre. Donc, soyez à l'affût. Euh, J'ai décidé de vous préparer une vidéo à part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 avoir du plaisir avec eux et inclure vos bien-aimés aussi et pourquoi pas. Les énergies durant cette période seront très propices pour ça. Mar euh, pardon. Lundi PM, mardi et mercredi pour le Québec et mardi et mercredi pour l'Europe. La Lune sera dans le euh, Sagittaire, votre douzième maison. Une période qui porte une énergie lourde, vous pourriez sentir que vous n'avez le goût de faire rien, même pas vous engager dans des activités de plaisir, vous serez plus incliné vers chercher votre tranquillité d'esprit. Et c'est correct, on doit donner à notre corps et notre esprit ce que dont ils ont besoin. Donc, si vous avez besoin de vous isoler un petit peu, prenez, prenez quelques pauses, prenez un café et relaxez un petit peu. Il suffit de ne pas vous engager trop dans des discussions qui risqueraient d'être tendues. Essayez de limiter vos interactions avec les provocateurs et patientez. Les prochaines journées seront fantastiques. Jeudi et vendredi, la lune sera... Dans le Capricorne, votre signe, et euh, vous vous affirmerez, et vous vous épanouirez, et vous sentirez très bien dans votre peau. Les aspects que la Lune fait favorisent votre créativité, votre sensualité et votre magnétisme personnel, que vous n'hésiterez pas à utiliser pour convaincre les plus obstinés des têtes. Votre détermination sera bien admirée par vos collègues. Vous exécuterez les tâches les plus compliquées avec beaucoup d'aisance. Vous serez énergique et méthodique et rien ne peut vous ralentir. La seule chose que vous pourriez avoir est une petite sensibilité émotionnelle, mais elle est passagère. Donc, n'ayez pas de soucis. La chance vous sourit. Profitez-en. Samedi et dimanche,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 que des changements positifs s'en viennent pourraient vous rendre trop imprudent au niveau de votre budget. Il ne faut pas dépenser ce que nous n'avons pas encore gagné. Il faut le gagner d'abord. Ensuite, on décidera si et comment on le dépense. Donc, faites les dépenses nécessaires seulement. À part ça, une belle fin de semaine très propice pour recevoir des invités ou allez vous-même visiter ou organiser des réceptions ou des sorties aussi. Je vous rappelle, chers Capricornes, qu'une euh, nouvelle lune euh, va avoir lieu jeudi 26 décembre. Et je vais en parler, et ça va être dans votre signe. Je vais en parler dans, un, dans une vidéo à part, euh, ça va être consacré pour cette nouvelle lune. L'éclipse solaire aussi qui va avoir lieu dans votre signe, ainsi que la conjonction de Saturne et Pluton dans votre signe aussi, qui va avoir lieu le 12 janvier. Alors soyez à l'affût. C'est tout ce que j'ai pour les prévisions de cette semaine maintenant. Euh, aimez, commentez et surtout partagez s'il vous, vous plaît. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.